Salut, c'est Pierre-Marie de l'élite, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va découvrir un instrument de chez Jupiter. C'est le modèle d'étude JTR 500. Alors, on est sur une branche en 11,68, un pavillon en 123 mm. Alors je trouve que c'est un instrument qui est assez simple à jouer, qui a une résistance suffisante. Et on a donc les pistons qui sont un peu plus résistants pour permettre aux, aux jeunes débutants de pouvoir bien se muscler les doigts et de pouvoir faire les bons gestes. Voilà, on a donc l'anneau réglable qui est hyper pratique parce qu'évidemment on n'a pas tous les mêmes tailles de main, surtout quand on commence et qu'on a des petites mains d'enfant. Je trouve que c'est un instrument très agréable et en plus il est excessivement juste. Et ça, c'est vachement pratique. Je conseillerais cet instrument à tous les gens qui souhaitent débuter la trompette, qui ont un budget assez serré et qui veulent néanmoins avoir un instrument qui soit facile à jouer et qui leur permet de pouvoir concrétiser leur envie de, de, de jouer de la trompette.